Salut tout le monde, bienvenue à Weedman, capsule numéro 161. Aujourd'hui, je vous fais la vidéo du Rise de Tokyo Smoke. Un très grand plaisir de vous voir aujourd'hui. Euh, Tokyo Smoke qui est fait par euh, Canopy Grow, Canopy, la plus grosse compagnie au Canada de cannabis légal. Euh, nous sort trois Tokyo Smoke, le Rise, le Go, et le Equalize, qu'on avait essayé avec Weedman euh, quelques vidéos auparavant. Euh, on sait que le Equalize, c'est un cadeau de Jean. Jean, c'est un abonné qui m'envoie beaucoup, beaucoup d'échantillons avec euh, CBD. Et le Equalize m'avait euh, pas trop impressionné, mais je l'avais trouvé bon, euh, de qualité. Mais pour 36$ et 10, je pense qu'on peut trouver un autre cannabis avec CBD, à prix inférieur et peut-être même meilleur au goût. Donc, encore merci à Jean pour l'échantillon du Equalize, le fameux CBD Girl Scout Cookies, la variété qui est à l'intérieur du Equalize. Euh, un produit qui n'est pas disponible à la SQDC sur le site Internet, c'est le Go. Géo. Euh, c'est drôle parce que la variété de ça, c'est du Apple Pie, donc tarte aux pommes. Euh, ça doit être quand même intéressant euh, à goûter, surtout si on goûte un peu le goût de la pomme. Euh, ça doit être quand même intéressant. Le troisième produit de Tokyo Smoke, je lance les mains, le Rise. Donc le deuxième qu'on va essayer, il va juste me manquer le goût à essayer. Euh, du Blue Dream. Ben oui, du Blue Dream qui est à l'intérieur de ça. Mais euh, donc ça serait vraiment du Blue Dream. C'est pas comme Exo qui appelle euh, du Blue Dream qui est du euh, Serious Happiness Non non écoutez, euh, il a appelé ça Rise puis à l'intérieur c'est du Blue Dream Weedman a beaucoup d'expérience avec le Blue Dream j'ai fumé beaucoup de Blue Dream avec euh, différents, euh, de différents endroits, de différentes euh, provenances et puis je connais le goût du Blue Dream euh, Aurora fait quand même un très bon Blue Dream euh, ce que je reproche au Blue Dream d'Aurora, c'est qu'il manque peut-être un peu de goût. Mais on sait qu'à cause de la radiation, euh, le cannabis est irradié. Vous savez très bien que les compagnies font ça pour pouvoir passer les tests de Santé Canada. Ça l'affecte les terpènes. Les terpènes, c'est quoi? C'est ce qui donne le goût. Euh, le Blue Dream d'Aurora, euh, c'est du Blue Dream. Okay? Mais on sait qu'avec EXO, ce n'est pas du vrai Blue Dream, c'est du ça, Serious Happiness. C'est même eux qui l'écrivent, la variété Serious Happiness. Et puis, ça n'a même pas rapport avec le Blue Dream, même pas 10%. Ça n'a aucun rapport avec le Blue Dream, le produit de EXO. Donc, j'espère que ça, ça va être un compétiteur à Aurora. Mais le Blue Dream d'Aurora est vraiment moins dispendieux. Euh, pour un 3,5, euh, Aurora, c'est seulement 26,40$, tandis que ici, c'est 36,10$. Donc, 9,70$. 10$ de plus pour ça. Avec, with, avec ce que j'ai vu de l'Equalize, euh, je penserais, à cause de la qualité, je ne penserais pas que je vous recommande ce Blue Dream-là par rapport à l'autre, mais écoutez, on va l'ouvrir, ça sert à rien de parler, si, si, si, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a, la vérité est à l'intérieur du contenant, donc, euh, on ouvre ça, 36,10$, les trois produits de Tokyo Smoke, euh, ils ont deux sativa, le Go et le Rise, et puis le Equalize, c'est considéré hybride, le produit avec CBD, donc ils n'ont pas d'indicat, Tokyo Smoke. Je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle aujourd'hui. Le chanteur Drake se lance en affaire avec Canopy. Euh, il va faire sa propre marque de commerce. Encore comme l'autre chanteur Snoop Dogg qui avait fait LBS, des contenants blancs carrés de Canopy. Leaf by Snoop. Euh, C'est une façon de faire du marketing parce qu'il ne peut pas s'afficher sur les autobus il ne peut pas faire de la publicité à la radio. Ni à la télévision, euh, fumer du canopy, euh, acheter du canopy, ils ont pas le droit, c'est vraiment euh, restreint les droits, ils n'ont pas, pas le droit de faire de marketing. Donc as, en s'associant à Drake comme ça, ben, les nouvelles en parlent euh, sans que eux demandent aux nouvelles d'en parler, c'est vraiment TVA qui en parle d'eux autres même, de leur, propre, de leur plein gré. Et puis, ça fait de la publicité pour Canopy. Puis, c'est vraiment pour ça qu'ils signent des artistes pour qu'on en parle. Pour que Winman en parle, présentement. Canopy, Canopy, Canopy. C'est juste ça qu'ils font. C'est juste ça qu'ils veulent. Donc, euh, Drake, euh, le nom de la compagnie de Drake, ça va s'appeler More Life Growth. Donc, euh, euh, la vie qui grandit plus. Je vais en faire la même. La More Life Growth centré euh, en guillemets centré sur le bien-être, la découverte et la croissance personnelle globale, une phrase de, de Leslie bullshit ». Donc Drake se lance dans à, se, se part une compagnie avec Canopy, 60% pour Drake que la compagnie va lui appartenir, c'est une autre division et puis 40% Canopy. Donc euh, Drake c'est un homme d'affaires, il sait très bien ce qu'il fait euh, dans cette compagnie là, dans cette division là. Il va ramasser plus d'argent que Canopy, donc il est plus propriétaire de cette division-là. Donc quand on va voir « More Life Growth », vous allez euh, donner un peu de votre argent au chanteur Drake et à Canopy, naturellement. Et à la SQDC, tout le monde a sa part, euh, tout le monde prend de l'argent sur votre 3,5. Alright, alright, on va fini de parler. On veut savoir si c'est-tu du vrai Blue Dream. Ok, c'est un peu excitant. Il euh, n'y a pas beaucoup de variétés que j'ai connues euh, sur euh, la SQDC, euh, je connaissais le Chocolop, le Blue Dream, euh, j'ai fumé tellement longtemps du M39, euh, seulement là, pendant les 8 les huit, huit dernières années, là, Blue Dream, Chocolop, euh, Strawberry, d'autres choses. Ok, on ça. Ça y ressemble plus là. mais euh, ça sent bon. Ça sent bon. On va fumer. Je pense pas que c'est vrai du euh, Blue Dream. c'est sec. C'est sec un peu. C'est trop, oh, c'est sec, c'est sec. Je pensais que le Equalize que Jean m'avait donné euh, était sec, parce qu'il m'avait donné une échantillon dans un Ziploc. Euh, et 36,10$ là. C'est sec. C'est euh, c'est super sec, man ça ça éclate ça, éclate, ça éclate. Euh... Ah! On va ça le je vais me calmer 19% de thc 19.0 de THC. ça de ça éclate de THC, euh, un 7-6-19%, on est content, on est content, au 18%, le pourcentage qu'on pouvait avoir là, avec le RISE de Tokyo Smoke, entre 14 et 24, donc euh, 14, 15, 16, là, ça aurait été plate, on a 19, je suis content, il y a un cire de sécurité, puis c'est sec, ok, la date de, que ça a été enveloppé, le 28 août, je pensais pas que ça faisait aussi longtemps, 28 août, mettons le 1er septembre, donc septembre, octobre, 2 mois, 10 jours, deux mois, dix jours, est-ce que c'est normal que ça soit sec comme ça? Imaginez les autres produits qui sont là depuis 3, 4, 5 mois sur les tablettes. C'est plat, c'est plat. Mais j'aime mieux que ça soit sec que trop humide. Trop humide, c'est pas fumable. On perd du poids à cause de l'eau. Mais quand c'est trop sec, je sais pas, tu perds des terpènes, il y a quelque chose qui arrive. Mais ça, semble c'est des multinationales. Il me semble que tu peux pas me donner de la qualité, s'il te plaît, bro. Pour 36$ et 10, là, on sait très bien là, que c'est cher. là, Tu comprends? Caden! Ça n'a aucun sens. On n'a plus le droit de vapoter euh, du cannabis. Le go, euh, faites un autre loi, Pas le droit de vapoter euh, du cannabis. C'est interdit. C'est interdit. Mettre des photos sur mon Instagram. Weed oui, Indicoman. Du produit Rise, le Blue Dream. Je vais me racheter du Blue Dream de Aurora. Mais. Euh, ah, il n'y a rien d'excitant là-dedans. Ça n'a rien à voir avec Grill. Quand tu trouves un produit Grill, j'ai un produit Grill aussi, vous savez très bien, le Pink Kush qui s'en vient très bientôt cette semaine. Écoutez, je vais t'exciter. Non seulement c'est du Pink Couch, je vais être mais Grill, il y a Purps, Rockstar, Ed Ben, exceptionnel comme produit. Vous comprenez, pour 37,50$ environ. Je vais le fumer, là. Je vais le fumer, là. Parce que là, j'ai goût de fumer. Il n'y a pas de cariophilène là-dedans, je vais regarder en bas. Euh, ils ont mis cariophilène, mais c'est euh, pas épicé. Alright, c'est sucré. C'est ça qu'ils disent, mouffette florale sucrée. C'est sucré. sucré. Alright, on va égrainer ça avec ça. Merci d'être avec moi, les boys. Merci d'avoir regardé mes vidéos. 36 et 10. Il me semble que. Aurora, le Blue Dream, c'était du Blue Dream. Le Chocolat, c'était du Chocolat. On dirait qu'eux autres, Aurora, ils se rapprochent le plus de. Du goût original. Avec Canopy Tokyo Smoke, j'avais peur qu'il y ait toujours le petit goût épicé qu'on retrouve dans leur contenant carré de tweed. Mais là, là c'est le deuxième que j'essaye. J'avais essayé le Equalize, grâce à Jean. Le, le Rise. C'est des, des, des euh, arômes euh, agréables. les qualités de cannabis euh, on pense pas qu'on soit gelé pendant 3 heures avec un joint là. je pense que ça va être un genre de 2 heures. Là. Ça c'est moi, c'est euh, selon vos euh, Broken Coast ça dure plus longtemps le cannabis. Tu comprends-tu, il dure plus longtemps dans de toi. C'est quoi qui brûle plus tranquillement, c'est l'humidité parfaite. Ça c'est trop sec, ça va brûler vite. Pour ça là, je vais mouiller, mouiller même si je mouille tout le temps, vous me connaissez. je suis déjà déçu je suis déjà déçu pour la qualité bon le Rise le Blue Dream de Tokyo, Snow Tokyo Smoke Ah non, le seul Blue Dream qui va exister à la SQDC, c'est de Aurora. Aurora fait du vrai Blue Dream. Euh, là, on pourra plus bien bien se fier à ça, les noms, là les variétés, c'est trop... Euh... Tu à ça, puis ajoute toi un Aurora. Pourquoi les deux, ils sont complètement différents? faudrait qu'ils se ressemblent un peu. ça goûte le Blueberry, ok? mais, mais c'est pas du Blue Dream ça goûte le Bleuet ça goûte un petit peu Bleuet mais c'est pas du blue, blue Dream le Blue Dream ça goûte pas de Bleuet de même man <coughs> ça a un petit goût agréable mais j'aime mieux le Blue Dream d'Aurora fait que je viens de te faire sauver 9.70 casse toi même pas la tête man tu vas dire Ah oh, il est correct, il est bon, il me gèle, euh, il est bon, il a un bon goût. Tu jettes un 10$ aux poubelles. Je te le dis. Je dis jamais ça avec Grel. Je dis jamais ça avec Grel. Quand tu payes 37,50$, c'est combien Grill. C'est 37$ et quelque chose. Je dis jamais que tu jettes 10$ aux poubelles. C'est cher, mais. Grel ne peut pas mettre son cannabis moins cher. Quand il voit des Tokyo Smoke à 36$. Moi, je suis le boss de Grill. Je ne serais pas en bas de lui. là. Mon cannabis est bien meilleur que toi. fait Toi, tu mets à 36$. Je me mets ça à 37$. Tu es déjà cher à 36$. Peut-être que Grill, il serait prêt à mettre son cannabis à 30$. Mais là, il voit l'autre à 36$. Hey, fuck you, man. Mon cannabis est bien meilleur que toi. Tokyo Smoke. C'est le deuxième que j'essaye. C'est bien. C'est d'un bon goût. Mais la qualité n'est pas là pour 36$. La qualité n'est pas là. Ça sert absolument à rien de dépenser aussi cher de l'argent. Vous écoutez Winman pour ça, vous comprenez? Sec, sec, sec. Avec un cire de sécurité, tout. Je comprends pas pourquoi il ne pas. Euh, bleuet c'est fruité. <coughs> Il écrit même pas fruité. Il écrit moufette florale, sucrée <coughs> All right. Je te laisse là-dessus. Donne-moi un pouce. Puis... Euh je me répète là, bon goût, pas assez de qualité pour 36 et 10. Ok? Salut boys!